Bonsoir, bonsoir à tous Alléluia Que Yeshua soit glorifié Que notre maître soit béni Il est merveilleux, il est vivant On bénit le Seigneur pour les cœurs qui sont touchés Par la parole, par le message que le Seigneur Donne à, à, à, à nos cœurs Qui nous le donne et euh, Alléluia, le Seigneur est fidèle Il est glorieux Papa, que ton nom soit béni Glorifié Papa, merci Papa Pour la délivrance, Papa, que tu opères Papa, dans les cœurs, la délivrance que tu opères Papa, dans les foyers, Père, ton règne Papa, ton esprit Papa, qui se répand Papa, Seigneur, dans les vies Papa, de tes enfants Seigneur, au nom de Yeshua Papa, Père, on déclare la vie Papa, on déclare la vie que la vie prenne place, papa. Là où avait la mort, papa, qui voulait rentrer, papa. Que ta gloire, papa, puisse éclater, papa. Que la vie, papa, prenne place, papa. Au nom de Yeshua, papa, père de gloire. Là papa, l'ennemi voulait se lever, papa. Là papa, l'ennemi s'est levé, papa. Pour attaquer, papa. Pour détruire, Seigneur. Papa, on prie, papa, père. Que ta gloire, papa, puisse éclater, papa. Que ta puissance, papa, puisse se répandre. Alléluia, papa. On déclare la vie de Yeshua. La vie de Jésus. La puissance de Jésus. Le royaume de Jésus. Alléluia, on déclare la vie dans l'église, la vie dans le corps de Yeshua, la vie, la vie, la vie, le feu, papa, ton feu, Alléluia, papa, que ton feu se répande, papa, que des jeunes soient, soient brisés des chaînes, soient brisé papa, père de gloire, le péché papa, soit brisé papa, père au nom de Yeshua, dans le péché papa, oh Seigneur se levait, oh Papa, lève-toi pour nos vies papa, au oh, nom de Yeshua papa, lève-toi Seigneur, pour nous défendre Seigneur, oh Papa, lève-toi papa, pour oh, papa justifier ton peuple papa, au nom de Yeshua, au nom de Jésus. Alléluia Ton règne papa Ta gloire dans l'église Ta gloire papa Au oh, père de la vision Les visions Que tu as donné papa Ton église Au nom de Yeshua Oh Seigneur Que ton feu se répande Dans les visions Que tu as donné Seigneur Au nom de Yeshua De Nazareth Alléluia Alléluia Malay. Alléluia. Alléluia Le règne de Yeshua Le règne de Yeshua Oh papa tu es vivant Oh papa tu es glorifié Oh papa tu es merveilleux Oh papa ton nom est grand papa Alléluia Oh frère et c'est magnifique Donc voilà le titre qu'on a, que vous avez pu voir le titre Les visions qui viennent du Seigneur mes amis Les visions qui viennent du Seigneur mes amis Eh bien il y a le feu Il y a, y a la vie Le Seigneur lui En fait c'est lui qui opère dans, la, dans les visions qu'il donne à ses enfants mes amis Alléluia et nous sommes un peuple visionnaire nous sommes un peuple qui avons la vision la vision du ciel un chrétien est, est, est, est quelqu'un qui a une vision, qui a la vision du royaume des cieux, qui marche euh, comment dire, qui mène sa vie Par rapport à la vision qu'il a Il marche par rapport à la vision Qu'il a reçue du Seigneur, le ciel C'est-à-dire qu'il fait attention, il veille il, voilà, il y a les embûches qui viennent Il saute les embûches, il fait attention Il veille ici et là, parce qu'il ne faut pas Qu'il tombe, parce qu'il doit arriver Au ciel, voilà la vision Que nous avons reçue, le royaume des cieux Mes amis, vous comprenez c'est-à-dire qu'il ne veut pas se mélanger avec le péché C'est-à-dire qu'il ne veut pas marcher avec les ténèbres il, il veille Il veut veiller. Il veille à rester dans la lumière Il veille à rester éclairé mes amis Éclairé par la parole Éclairé par Yeshua de Nazareth mes amis Alléluia Il prend position pour Yeshua de Nazareth mes amis Alléluia Alléluia Parce qu'il ne veut pas marcher dans les ténèbres Il veut marcher dans la lumière Or Yeshua est la lumière Il est la lumière du monde et cette lumière, eh ben, elle doit nous éclairer dans ce monde de ténèbres, frères et sœurs. Voilà pourquoi cette parole, on doit la garder dans nos cœurs. On doit rester fixé vers elle pour ne pas marcher dans les ténèbres, pour ne pas tomber dans les ténèbres, mes amis. Alléluia. Parce que le péché augmente, parce que le mal augmente, parce que l'immoralité augmente. Nous devons faire tous tout, tout nos efforts. Pour demeurer dans la parole Et Yeshua va nous aider Et Yeshua va t'aider Il va t'aider à agrandir Il va t'aider à garder la foi Parce que la foi est en train de se perdre Beaucoup perdent la foi Au profit du péché, au profit du monde Beaucoup se refroidissent Parce qu'il y a trop de combats Parce qu'il y a trop d'histoires, de, de, de, de des soucis Dans le monde, des crises, des guerres Beaucoup commencent à trembler Alors que le maître revient Yeshua de Nazareth revient mes amis Alléluia Donc il faut rester éclairé Il faut rester réveillé Parce que le machia est à la porte mes amis Alléluia La vision, les visions qui viennent du Seigneur mes amis On va prendre un passage Dans Genèse chapitre 6 Voilà La vision, ce n'est pas une vision qui va durer deux ans, trois ans, un an et c'est fini en fait, la vision que tu reçois du Seigneur Elle va te poursuivre toute ta vie, mes amis Alléluia Tu comprends Et elle va servir aux générations qui passeront par là qui arriveront après toi C'est-à-dire que la vision que tu as reçue du Seigneur Peu importe laquelle Mon ami, mon frère, ma soeur Tu dois demeurer dedans Parce que ben, tu dois être sauvé Tu comprends Et elle doit, comment dire Atteindre des générations qui arriveront après Si Jésus n'est pas revenu vous, vous comprenez C'est-à-dire que tu ne travailles pas pour toi seul Tu ne te sanctifies pas pour toi seul Tu te sanctifies pour ceux qui, qui arrivent demain, mes amis Le prix que tu payes aujourd'hui Est pour ceux qui arrivent demain, mon ami Voilà pourquoi tu dois payer le prix Dans la souffrance, dans le rejet, dans les pleurs Tu dois payer ce prix, pourquoi Parce que la vision que tu as reçue Aura, mes amis, aura mes frères et sœurs, Mon ami, eh ben, des effets Terrible Dans les générations futures Les générations qui arriveront après toi Tu es en train de pleurer Tu gémis Oh mon ami Mais c'est normal Parce que tu es en train de De frayer un chemin mon ami Alléluia Pour d'autres chrétiens Qui arriveront par la suite Le Seigneur veut faire de toi De toi ma soeur mon frère Un témoignage Un témoignage Avec Jésus Alléluia On a vu Paul On a vu Pierre On a vu les apôtres On a vu l'église primitive Ils ont payé le prix pour nous aussi mes amis Alléluia et aujourd'hui, on bénéficie de, de, de, du prix qu'ils ont payé. payé. Il y en a qui sont morts pour nous, mes amis, pour que la parole, nous l'ayons, mes amis. Vous comprenez Car si Paul, les apôtres, l'Église primitive, n'avaient pas, pas payé ce prix, eh bien, je crois que le Seigneur refait toujours... En fait, on ne peut même pas imaginer ça parce que le Seigneur, il fait ce qu'il veut. Non, mais imaginez-vous le, le contraire. cest que cette parole, mes amis, eh bien, on l'aurait, on l'aurait, comment on dit, on ne l'aurait pas eu. Et le Seigneur fait quoi Il permet que ces hommes ont payé ce prix, voyez, pour que des générations, 2000 ans après, 3000 ans après, des générations futures, puissent bénéficier de l'évangile, bénéficier de la parole de Yahshua Ils ont marqué leur génération. C'est-à-dire que la vision que tu reçois du Seigneur va marquer les générations futures, mes amis. Va marquer ta génération présente. Vous comprenez Alléluia. Waouh cest qu'il faut bien comprendre Quand on reçoit une, vis une vision du Seigneur Beaucoup pensent que c'est pour se glorifier Beaucoup pensent que c'est pour être élevé Beaucoup pensent que c'est pour eux-mêmes Mon ami, le Seigneur prend qui il veut Pour faire un travail Il prend quelqu'un qui ne s'y attend même pas Et en général, ceux que le Seigneur prend Ce pas des gens qui ont cherché à faire des choses C'est des gens qui faisaient de leur vie normalement Qui marchaient normalement dans leur vie chrétienne Dans leur marche chrétienne Et que le Seigneur a pris simplement Voilà... Voilà ce que tu veux, je veux que tu fasses pour moi mon fils, ma fille Voilà pourquoi quand j'entends des chrétiens Qui viennent à peine de se convertir Qui disent qu'ils ils vont au ministère Ils ont un appel Mon ami, moi ça m'irrite un peu Pourquoi Parce que tu viens tout juste de, de te convertir Tu parles déjà de Faut que tu prêches Mon ami, il faut faire attention Vous comprenez Il faut parler de la sanctification Il faut parler de l'amour de Yeshua Il faut s'attacher à la parole de Yeshua Avant de vouloir Prétendre quelque chose, mes amis. Vous comprenez? J'en ai, ai vu plein. Des gens qu'on a pu parler avec, ils parlent tout de suite de quoi? Oh, mon ministère, oh, je pense que c'est pas comme ça, mes amis. On doit rester au pied de Yeshua. On doit, il doit, on doit laisser le Seigneur traiter le péché dans nos vies. Alléluia. Vous comprenez? On doit laisser Yeshua traiter le problème du péché. Dans nos cœurs Parce que le Seigneur ne peut pas utiliser les impies Il ne peut pas utiliser les pécheurs, mes amis Non Le Seigneur est saint Il est juste Voilà pourquoi il prend les pécheurs Il les purifie Et il les envoie Mais il ne va pas envoyer un pécheur qui s'est péché C'est quel, quel Dieu, mes amis On se demande de quel Dieu là Vous comprenez Il est saint parce qu'il veut que son nom soit glorifié. Il ne veut pas qu'on puisse voler sa gloire. Il veut que la gloire lui revienne. Kaïta. alléluia. L'honneur lui revienne. Il ne veut pas que tu prennes sa place. Parce que beaucoup de chrétiens prennent la place de Jésus. Vous comprenez Prennent la place du trône. Ils retirent Yeshua de, du trône et ils prennent le trône, mes amis. Vous comprenez Et aujourd'hui, combien de chrétiens, mes amis, sont adulés, sont adorés par beaucoup de chrétiens Vous comprenez c'est terrible. Alléluia. Le Seigneur veut se glorifier, voyez, et il prend des hommes et des femmes qui ne s'attendent même pas à ce que le Seigneur va venir leur parler. Il va venir te parler, toi qui l'aimes, toi qui l'adore, qui le chéris, qui ne cherche pas à faire quelque chose d'extraordinaire, vous comprenez, mais tu, tu gardes son Évangile, tu te bats pour ne pas pratiquer le péché, Eh bien laisse-moi te dire que le Seigneur et eh bien, il va te conduire, il va te montrer les choses Il va te parler, il va t'emmener là où il veut que tu ailles Il va te mener dans la, la voie que tu dois emprunter pour sa gloire, mes amis Alléluia Waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh Alléluia Mes amis Voyez On va prendre Genèse 6 Mes amis, c'est terrible la parole Alléluia Waouh On va prendre Genèse 6, verset 3 Yahweh dit Mon esprit ne contestera pas Pour toujours avec l'être humain Car il n'est que cher Et ses jours seront de cent vingt ans Les néphilim étaient sur la terre En s'étant là les géants Et aussi après que les fils d'Elohim Furent venus vers, vers les filles des êtres humains Et qu'elles eurent enfanté pour eux Ce sont ces hommes puissants Dès les temps anciens Furent des hommes du nom Voilà, vous voyez Verset 5 Yahweh vit Vu que la méchanceté de l'être humain était très grande sur la terre Et que toute la structure des pensées de son cœur n'était que mal en tout temps Et on voit dans un monde aujourd'hui, eh les pensées humaines sont mal en tout temps L'intelligence qu'ils ont reçue du Seigneur, eh bien, ils ne vont pas l'utiliser pour chercher le Seigneur Vous comprenez Pour chercher à comprendre les choses Ils vont prendre l'intelligence qu'ils ont reçue pour faire des choses machiavéliques, créer des bombes des bombes qui s'appellent Satan, des bombes nucléaires. Après, on va, ils vont dire non, le, le diable n'existe pas. Voyez comment l'homme rend gloire au diable. Et quand on dit Jésus est le Dieu Tout-Puissant, que Dieu a qu la terre du ciel, Qui a un Elohim et un Tout-Puissant, on va passer pour des malades. Alors qu'ils adorent le diable eux-mêmes. Voyez comment l'homme a rejeté Jésus, rejeté le Sauveur, rejeté l'architecte des architectes, Yeshua HaMashia, mes amis. Alléluia. Voyez. Waouh, waouh, waouh, c'est. C'est puissant l'évangile. Verset 6. Yahweh se repentit d'avoir fait l'être humain sur la terre. Et il fut affligé en son cœur. Oui, parce qu'il l'aime. Alléluia. Yahweh dit, j'exterminerai de la face du sol l'être humain que j'ai créé. Depuis l'être humain jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles et même jusqu'aux oiseaux du ciel. Car je me repens de les avoir faits. Et qu'est-ce qu'il va faire le Seigneur Quand le Seigneur veut ramener le jugement, veut ramener la terreur, veut choquer le monde, veut ramener sa parole, il va prendre des hommes et des femmes. Vous comprenez Dans chaque génération, le Seigneur prend des personnes pour apporter la parole, pour apporter le jugement, pour annoncer ses jugements, mes amis. Il n'a pas changé, frères et sœurs, vous comprenez Le roi des rois n'a pas changé. Et nous sommes dans un temps où il envoie des hommes avec l'épée, une épée pour parler, cette épée qui décapite tout, mes amis, qui casse tout, cette épée qui est la parole, la parole, une épée qui annonce la vie, une épée qui annonce le jugement, une épée, mon ami, son épée, la parole fait trembler. Alléluia. Quand la parole est prêchée, tu, les gens tremblent. Je vous dis la vérité, ça fait trembler. Parce que la parole est une puissance. La parole révèle l'état des cœurs, la parole décapite, montre mon ami, les fonds, les fonds fin, font fin du cœur des humains Et ça révèle leur, leur, leur, leur, leur bestialité, leur, leur animosité, leur péché mes amis Voilà pourquoi ce, quand l'évangile est annoncé, je te dis la vérité, on va te détester Beaucoup de chrétiens pensent qu'annoncer l'évangile, il faut que tout le monde t'acclame, mon ami, on va te détester vous, vous comprenez Parce que la parole annonce le jugement. La parole annonce l'état des cœurs. La parole nous révèle ce qui arrive par la suite. Et les humains ne veulent pas entendre le jugement. Ils veulent entendre que tout ira bien. Ils veulent qu'ils soient caressés dans le sens du poil. Mon ami, la parole révèle l'état du cœur, mes amis. Vous comprenez Alléluia. La parole, l'épée. Quand tu ouvres ta bouche, l'épée sort, mes amis. Oh, je, te, je te dis, tu ne veux pas crier, mais tu cries. Tu ne veux pas annoncer le jugement, mais ta, ta bouche annonce le jugement, mes amis. Ta bouche annonce, dénonce le péché. Ta, ta bouche dénonce le mal. Ta bouche annonce la croix. Il n'y a pas d'autre message. Vous comprenez On ne peut pas traficoter l'évangile. Le message, c'est le message. Oh là là là là là là là. Alléluia. Vous comprenez La vision. On est dans le message. La vision. Voyez Donc, au verset. Euh, comment dire, 5 Voilà, on voit que, voilà, euh, verset 6 plutôt Yahweh se repentit d'avoir fait l'être humain sur la terre Et il fut affligé en son cœur Yahweh dit, j'exterminerai de la face du sol l'être humain que j'ai créé Depuis, comment dire, l'être humain jusqu'au bétail, jusqu'au reptiles, Et même jusqu'aux oiseaux du ciel Car je me repens de les avoir faits Verset 6, verset 8 mais Noah trouva grâce aux yeux de Yahweh Voici les générations de Noah Noah était un homme juste et intègre en son temps Et nous sommes dans ce temps où le Seigneur regarde la terre Vous comprenez Il regarde les hommes justes et intègres dans notre génération mes amis Vous comprenez Alléluia Alléluia Noé marchait avec Elohim La terre était corrompue en face d'Elohim la terre était remplie de violence. Et nous sommes, dans cette génération, encore pire que celle de Noah. Noé. Regardez ce que le Seigneur dit dans Genèse 12. Voyez, la terre était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Ça, c'était à l'époque de Noé. Hein? Donc, il y a des milliers d'années, mes amis. Donc, pensez-vous que la terre, de notre génération, elle est à quel niveau Vous comprenez Voilà pourquoi le Seigneur, il, est oblig... il va forcément prendre des humains. Il va donner des visions à des femmes, des visions à des hommes, dans l'unique but de faire quoi D'annoncer la vie, d'annoncer la parole pour annoncer le sauvetage. Vous comprenez L'évangile, ça sauve. Vous comprenez Nous sommes dans un temps où l'esprit de Yeshua est en train de se répandre afin de donner des visions à des jeunes. Je vous dis, il y a beaucoup de jeunes qui ont reçu des visions et qui reçoivent des visions et le Seigneur va les équiper le Seigneur va les donner une telle maturité, une telle, un tel discernement, mes amis, afin de faire le travail, afin d'aller, de, de, de, comment dire, annoncer le jugement et aussi présenter l'Arche. Et cette Arche, c'est Jésus. Parce que pour être sauvé du jugement, il faut donner sa vie à Jésus. Il faut donner sa vie à Yeshua. Voilà Yeshua. Voilà, le comment dire, là où nous sommes en sécurité. Nous sommes en sécurité dans l'Arche. Et l'arche, c'est Yéoshua Amashia, mes amis. Vous comprenez? Car c'est lui qui va te protéger. Te protéger du péché. Te protéger des pestes. Te protéger de tout ce qui arrive sur la terre. Le Seigneur garde son peuple. Je vous dis la vérité. Et même si tu meurs, tu vas au ciel. <rire> tu seras sauvé pour l'éternité. Alléluia! Vous comprenez? Alléluia! Waouh! Voyez? La terre était remplie de violence. Et le Seigneur a pris Noé. Noé pour faire quoi? Construire l'arche. Et l'arche, mes frères et sœurs, mesurait plus de combien? Plus de 150 mètres de long. Oh là! là, là. Vous imaginez? 150 mètres de long. C'était plus grand que. c'est plus grand qu'un stade de foot. voyez? 150 mètres de long, 25 mètres de large. L'arche faisait 25 mètres de large. Et 15 mètres de haut. Donc, regarde un bâtiment de, de 15 mètres, tu verras la hauteur. C'est terrible, mes amis. C'est que cette vision qu'il a reçue de construire là, on ne le verra pas la suite. Ça n'a pas été fait en deux ans. Ça n'a pas été fait en, en 20 ans. Non. C'est toute sa vie, Noé a, comment dire, passé son temps à construire l'arche. Oh là là là là là là. Quasiment toute sa vie. Quasiment toute sa vie. Il a mis de plus de 100 ans. Plus de 100 ans pour faire quoi Pour construire l'arche C'est une vision qu'il a reçue cest à que la vision que tu reçois eh bien, Elle te poursuit chaque jour Chaque jour la vision, elle te poursuit cest à que Noé n'a pas fait ça pendant 20 ans Et après c'est fini Toute ta vie, la vision que tu as reçue Va te poursuivre mon ami Il n'y a pas de repos Le repos est en Yeshua En fait, tu es dans le repos, bien sûr Parce que la vision que tu vas recevoir Elle va évoluer elle va prendre de l'ampleur, elle va, comment dire, évoluer Parce que tu es dans le repos Et le repos, c'est Yeshua Mais il faut comprendre quand j'ai dit qu'il n'y a pas de repos cest que tu vas travailler Tu ne pas être au chômage, c'est pas possible, il y a du travail Vous comprenez Alléluia Vous comprenez C'est-à-dire toute ta vie, tu vas travailler pour Yeshua mon ami Toute ta vie Parce que tu as reçu une vision Et Noé, pendant plus de 100 ans Il a construit l'arche, mes amis on voit dans Genèse 5, verset 32 Enfin, dans Genèse 5 enfin dans Genèse 5, verset 32 Genèse 5, verset 32 On nous dit que Noé était âgé de 500 ans Vous voyez 500 ans avant qu'il puisse commencer à, à construire l'arche Il était âgé de plus de, de 500 ans Vous voyez Au moment où le Seigneur lui a, lui a ordonné de construire l'arche Il était âgé, plus de, âgé de 500 ans Voyez, et on va prendre Genèse 6, Genèse 6, au verset 14. On va voir quelque chose, parce que, je, on peut, on peut, parce que la Bible ne dit pas, oui, il a mis 100 ans pour le construire, la, la, la, la Bible ne dit pas ça. Mais quand on voit les, le, le, le, dans Genèse 5,32, qu'il a 500 ans, et dans Genèse 6, 14, on va voir quelque chose, on va le lire. Genèse à partir de 14, voilà, verset, de verset 14 à, à 21, on va voir. Fais-toi une arche de bois de goffet, voilà, on lit ça, tout ça, on descend, on descend, on descend. Voilà. Attendez, deux secondes. Voilà, voilà, voilà. Euh, tac, tac, tac. On va lire ça pour voir. Et toi, prends toute ta nourriture qui se mange et te récupère après les autres. Non, non, non, non. Ok, on va, on va continuer. Voilà, excusez-moi Genèse 7 Genèse 7 au verset 6 Oh, Noé était fils Noé était fils de 600 ans Quand arriva le déluge Voilà, le déluge, les eaux sur la terre Voyez Donc, voyez Donc, il était âgé de plus de 600 ans Noé, fils de 600 ans quand arriva le déluge, en gros, on peut voir par là que ça a mis plus de 100 ans. Donc, 100 ans, c'est-à-dire qu'en fait, tous les jours, imaginez-vous, frères et sœurs, il devait travailler, travailler, travailler, prendre sa famille aussi pour l'aider, certainement à mettre là-bas les trucs, porter les trucs. Imaginez-vous le travail qu'il a dû faire, frères et sœurs. Sans grue, gru, sans machine, mes amis, mais c'est terrible. Alléluia voilà pourquoi nous servons le plus grand scientifique, le créateur de l'univers, frères et sœurs, et le plus grand scientifique, le plus grand mathématicien, mes amis. Il a fallu que Noé fasse correctement cette construction pour que l'eau ne rentre pas dedans, mes amis. Vous voyez C'est-à-dire que quand tu es en Yeshua de Nazareth, c'est-à-dire que l'eau ne peut pas rentrer, le péché ne peut pas rentrer. C'est-à-dire que tu es protégé, mes amis. Tu comprends Il te préserve, des attaques de l'extérieur. Il te préserve de la puissance du péché. Il te préserve des pensées impures. C'est-à-dire qu'elles vont venir, mais grâce à Yeshua, tu vas les chasser, mes amis. Alléluia. Parce que nous sommes des guerriers. Nous sommes un peuple de guerriers, mes amis. Alléluia. Alléluia. Bon Dieu fidèle. Waouh. voyez Donc Noé était âgé de 600 ans. C'est que la vision que tu as reçue, il ne faut pas croire que tu vas Yeshua, tu vas le Seigneur te donner une vision, un travail à faire. Bon, c'est pour deux ans et c'est fini. Mon ami, tu vas travailler toute ta vie. Jusqu'au jugement, on va travailler. L'Église va travailler jusqu'à l'enlèvement, mes amis. Waouh. Voilà pourquoi la parole dit, la nuit vient où personne ne peut travailler. C'est-à-dire que là, là, pendant la grande tribulation, mes amis, pendant ces temps-là, mes amis, ça va être des temps terribles. Des temps où les chrétiens qui vont rater l'enlèvement vont devoir se cacher mes amis Parce qu'ils seront persécutés Persécutés par qui Par, par l'armée de, de l'homme impie les, les, C'est terrible frère, ça va être terrible Vous comprenez Vous comprenez L'heure vient où personne ne peut travailler mes amis C'est à dire qu'on arrive dans un temps après, Quand l'église partira Ce sera un autre temps mes amis vous comprenez Voilà pourquoi tant que Yeshua n'est pas venu L'église doit travailler Travailler comment ben, Travailler dans la vision qu'elle a reçue Travailler pour transmettre la parole Tra Travailler dans l'évangélisation mes amis Voyez Afin que le salut soit proclamé Vous comprenez Alléluia Alléluia Vous comprenez Il a mis plus de 100 ans mes amis c'est-à-dire que toute ta vie-là, tu vas travailler pour Yeshua. En plus, on vit très peu de temps aujourd'hui. Donc, le peu de temps qu'il nous reste à vivre, il ne faut pas être oisif. Il hein? ne faut pas dire, bon, on verra après. Mon ami, c'est aujourd'hui. Toi qui as reçu l'appel du Seigneur, toi qui as reçu la vision du Seigneur, ne te dis pas, oui, ben, je vais aller pêcher un petit peu pendant 20 ans et après je vais revenir. Mon ami, tu risques de rater le ciel. C'est maintenant. Le salut est aujourd'hui. C'est-à-dire que le salut que tu as reçu, eh ben, il faut le garder. Et la vision que tu as reçue, eh ben, il faut travailler mes amis Tu comprends C'est l'heure de travailler C'est l'heure de travailler dans la prière Dans de l'intimité de, de travailler dans le, avec Yeshua dans l'intimité Vous comprenez Dans la sainteté mes amis Alléluia C'est le temps de se repentir C'est le temps de régler les choses Tout ça c'est le, tra, le travail Vous comprenez Parce qu'on ne peut pas travailler dans la, la vision du Seigneur Sans... Regarder à son cœur Il faut regarder à son cœur tous les jours hmm. La vision que nous recevons de Yeshua N'exclut pas que nous devons aussi veiller sur nous On ne peut pas se dire bon, Comme sur la vision, c'est bon euh, Voilà, je fais ce que je veux C'est moi Non, non, non On doit veiller encore plus que tout sur, sur nos cœurs Alléluia Nos cœurs, mes amis Nos cœurs, nos vies Alléluia 600 ans cest que la vision que tu as reçue cest que toute ta vie là Ça va te poursuivre Et ça va, comment dire Sauver d'autres personnes Dans les générations après mes amis Vous comprenez Donc on va pas là On revient dans Genèse 6 On a vu que voilà le Seigneur On dit que Noah trouvait grâce au Dieu du Seigneur Verset 8 Dans Genèse 6, 8 Ensuite voilà Verset 11 La terre était corrompue En face d'Elohim La terre était remplie de violence. Elohim regardait la terre et voici qu'elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Elohim dit à Noé, la fin de toute chair est venue en face de moi, car la terre est remplie de violence face à eux et voici je les détruirai avec la terre. Donc le Seigneur dit à Noé, toi là, voilà la vision que je te donne. Noé n'a rien demandé au Seigneur. Noé faisait sa vie d'intégrité, sa vie de sanctification, sa vie d'obéissance. C'est tout se. Voilà à quoi il travaillait. Vous comprenez Et Yahweh vient lui parler. Yahweh lui dit de faire une arche. Mes amis, c'est quelle vision terrible, ça, mes amis. Donc quand Noah commençait à dire ça à sa famille, quand commençait à dire ça ici et là aux gens, venez, venez, quand je finis une arche, rentrez dedans. On a dû se moquer de lui. <rire> Parce qu'il a dit que le déluge allait arriver. Et on voit dans Genèse, on voit que la pluie, la pluie n'était jamais encore tombée sur la terre, mes amis. Parce que la terre était arrosée par une vapeur qui montait de, de la terre pour arroser tout ça à la terre, mes amis. Vous comprenez Vous voyez Donc Noé qui vient annoncer un déluge. Noé qui vient construire un bateau sur la terre. <rire> mes amis, mais c'est terrible ça, frère. C'est terrible. Les gens lui disent, mais qu'est-ce qu'il nous raconte Qu'est-ce qu'il fait c'est-à-dire, un an passe, deux ans passe, trois ans passe, il voit que le gars continue à construire le, le bateau, mes amis. Quatre ans, cinq ans six, ans, six ans, sept ans, huit ans, neuf ans, dix ans passe, le, la même vision. C'est-à-dire que l'évangile doit être prêché pareil année après année. Vous comprenez La vision que tu as reçue, eh bien, elle va continuer année après année. Et le but de la vision, c'est l'évangile derrière. Hein? C'est le salut, c'est le même message. C'est-à-dire qu'on va te voir tous les cinq ans, tous les dix ans, tous les quinze ans. Toujours pareil, eh ben c'est que tu as reçu la vision, <rire> tu as reçu une vision du ciel, et la vision qui vient du Seigneur, elle ne meurt pas, mes amis. Non, non, non, non, non, non. Elle ne peut pas se détruire parce qu'elle si vient du Seigneur. À part si elle a le péché, elle se détruira. Mais si elle vient du Seigneur, frère, personne ne peut la détruire. Ni un homme, ni euh, la police, ni l'État, ni je ne sais pas quoi. Personne ne peut détruire une vision qui vient de Yahweh. Vous comprenez? Aucun homme, aucun milliardaire Personne ne peut détruire une vision Qui vient de Yehoshua Amashia. Vous comprenez Parce qu'elle vient du Seigneur Et elle va porter du fruit Du fruit et du fruit Elle va engendrer des choses Elle va toucher notre personnes Et deux personnes vont rentrer dans un travail quelconque Et ils vont continuer, continuer, continuer à travailler En fait la vision que nous recevons Elle bénéficie pour tout le monde Vous comprenez Parce qu'elle porte des fruits et des fruits ça va toucher d'autres personnes qui vont manger de ces fruits Vous comprenez, c'est la parole Et qui vont, comment dire, recevoir une vision Recevoir eux aussi quelque chose du Seigneur Et ils vont rentrer dans un champ Parce que, parce que l'Esprit leur a parlé, mes amis Vous comprenez C'est-à-dire que la vision qu'on a reçue, elle engendre Elle engendre, elle engendre, elle engendre Elle fait naître des... Oh là là, il y a d'autres visionnaires qui vont naître à travers ta vision Mes amis Waouh, <rire> waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh wow. Tu vois, ma, mon frère, ma soeur, voilà pourquoi il ne faut pas l'abandonner la, la vision que tu as reçue. Elle, est, elle, est, elle sera rejetée. La vision que tu reçois, elle va être critiquée comme pas possible. Parce que Noé, quand elle a reçu la vision, il a été critiqué. Qu'est-ce qu'il nous raconte On a dû l'insulter, frère, parce qu'on nous dit la terre était remplie de violence. Vous croyez qu'on l'a clamé On a dû le décourager, l'insulter comme pas possible. Pour qu'il arrête ces constrictions-là, vous comprenez Mais Noé, Noa... A reçu du ciel. Noah a entendu Yahweh lui parler. Et comme, comme il a entendu Yahweh le parler, il n'a pas abandonné. Il a continué la construction. Il a co continué à, à, comment dire, à élever l'arche, le, le, le, poser les fondements, poser les bois là-bas, poser patins. Oh là là là là. Détermination, mes amis. Et plus ça allait, plus la vision prenait forme. Plus ça allait, plus le travail prenait forme. Pourquoi Parce que Yahweh l'a parlé. Tu comprends Au début, il ne comprend pas trop peut-être qu'est-ce qu'il a reçu. Un, un bateau Imaginez vous Noé qui attend ça. Mais il devait être choqué lui-même. Seigneur, mais c'est compliqué. Et il a commencé. Comment je commencé commencer ben, L'Esprit l'a conduit. L'Esprit lui a donné la sagesse. C'est-à-dire que quand tu reçois la vision du Seigneur, il, il te donne les armes qui vont avec. Il te donne la sagesse, l'intelligence pour mener à bien le travail. Parce que c'est un travail qui vient du ciel. Car les visions qui viennent du ciel, il eh ben, y a une arme, une, comment dit, un équipement qui va avec. Une, en fait, tu as tout un package. As tout, en fait, tu as tout ce qui va avec mes amis. Alléluia. Tu comprends? Et il faudra que tu fasses la vision, le travail, selon le modèle que tu as reçu. Selon la parole que tu as reçu. Imaginez-vous Noah, maintenant, vous allez dire. Imagine, Imaginez-vous Noah. Le Seigneur lui parle pour dire, fais comme ci, fais comme ça, parce qu'on le voit. Fais-toi une arche de bois de goffet. Tu feras cette tâche en cellule et tu l'endureras de poids à l'intérieur et à l'extérieur. Imaginez-vous, Noah va dire maintenant à, à, à, à d'autres frères et sœurs, « Tu penses que je devrais euh, mettre le poids par là ?» ou Après, on lui dit, « Non, non, mets-le pas par là. » Mes amis, ben, s'il écoutait par, partout ici, là, s'il écoutait pour mettre le poids par là, l'intérieur, mon ami, mais ça aurait été compliqué. Le bateau aurait coulé. Le bateau, mes amis, le ciel aurait repris parce qu'il n'était pas là où le, le, le ciel le, le voulait. Il voulait n'était pas dans ce que le ciel lui demandait. Vous comprenez Voilà pourquoi dans une vision, tu ne veux pas tout écouter Ce n'est pas possible Tu ne veux pas tout aller boire Sinon, ça va, ça va, le poids sera mal mis <rire> Et ça va pencher par là Parce que tu as, as fait autrement Mes amis, c'est terrible frères et sœurs Tu feras cette tâche en cellule Et tu l'endureras de poids à l'intérieur et à l'extérieur Imaginez-vous, il dit Est-ce que vous pensez que je me du poids à l'extérieur Je ne sais pas si le Seigneur m'a dit Je pense qu'il m'a dit hein. Non, non, à l'extérieur, là, c'est compliqué, C'est trop lourd. Non, non, non, même pas ça. Imaginez-vous qu'il commence à faire comme ça. Eh bien, il serait mort là-dedans, il serait mort. C'est que, waouh, c'est terrible, frère et soeur C'est que si on ne fait pas attention, vous comprenez, dans la vision que tu reçois pour le Seigneur, la vision c'est un travail, c'est tout ça, frère, il faut bien comprendre. Voilà le travail que tu as reçu à faire pour le Seigneur. C'est que si tu ne le fais pas correctement, tu risques de faire couler le bateau. Tu risques de faire couler la vision. Oh là là. Tu comprends? Aïe aïe aïe! C'est terrible ça cette affaire là. Tu comprends? Wow! Si tu fais autrement le travail, tu vas faire couler le bateau et couler ceux qui vont monter dedans. Tu vas les tuer, tu vas les ils vont mourir parce que tu as commencé à faire autrement. Parce qu'on va commencer à faire autrement de ce que Yahweh nous a donné. Vous comprenez? Et beaucoup malheureusement vont faire euh, comment dire? Vont commencer à construire la vision voyez Par rapport à ce que d'autres personnes vont penser Pour plaire à tout le monde On ne peut pas plaire à tout le monde frère et soeur La vision que tu as reçue tu ne peux pas le faire pour plaire à tout le monde Alors comment on ne m'aime pas trop si je fais comme ça je vais, On peut leur plaire Je vais faire comme ça Mon ami tu vas couler Ça va couler Frère je vous dis la vérité c'est terrible C'est effroyable frère et soeur Ça va couler et quand l'eau va monter Le bateau il ne va, il va pas monter Il va couler parce que tu n'as pas fait comme Yeshua t'a demandé cest que quand le jugement arrive Le Seigneur nous dit, nous demande Comment dire, de faire telle ou telle chose Voilà, pour être épargné mes amis Vous comprenez Et si nous faisons autrement les choses Eh ben, nous risquons de passer à côté Tu vois Si tu fais autrement le travail que le Seigneur t'a demandé Tu ne vas pas porter des fruits Tu vois Imaginez-vous, Noé disait Ah mais, oh là là après, le Seigneur lui dit quoi, verset 15 Et tu la feras de cette manière. La longueur de l'arche sera de 300 coudées, 150 mètres. Sa largeur de 50 coudées, 15 mètres, euh, 25 mètres. Et sa hauteur de 30 coudées, 15 mètres. voyez Tu feras une fenêtre à l'arche et tu l'acheveras une coudée plus haut. C'est que le Seigneur, il est au millimètre près. C'est le Seigneur ne peut pas te donner une vision et t'a pas parlé. Le Seigneur parle à tous les visionnaires. Et ne croyez pas qu'il faut avoir, euh, si, il faut absolument... Euh, Comment dire, quelqu'un d'exceptionnel pour avoir une vision. Mon ami, le Seigneur donne, une... tu peux être même un bébé, il te donne une vision. Parce qu'on a vu dans la parole, c'est des, des jeunes souvent qui ont des visions du Seigneur, mes amis. Vous voyez Donc, il n'y a pas d'âge. Ne crois pas, qu'il faut un âge spécial. Oui, ça c'est pour, il faut, faut attendre ma trentième année de conversion. Mon ami, il ne faut pas, C'est pas ça. Le Seigneur n'est pas dans ses calculs comme l'homme peut compter. Le Seigneur n'est pas dans toutes ces choses. Tu comprends Tu vois Le Seigneur est, le Seigneur est au millimètre près. Il va te parler clairement. Tu vois Tu vas entendre clairement sa voix te parler. Tu comprends Jugez-le quand je parle, parce que du, du peu, parce qu'on n'est pas arrivé, du peu qu'on a pu expérimenter avec le Seigneur, voilà, non, pas pour se glorifier, mais je suis impressionné de voir que la parole est vraie. Le Seigneur, quand il donne une vision, il te parle, il te il, En fait, tu ne sais même pas qu'il va te saisir. Il va t'attraper un jour, il va te parler, tu vas sentir que c'est ça. Tu comprends <rire> Vous comprenez Il va te dire c'est ça, fais-le comme j'ai dit souvent quand on a commencé à faire le, les, les programmes de réveil voilà, Pendant plus d'un euh, an on a fait les, les programmes de réveil Et eh ben, il m'a attrapé dans ma chambre un matin Le 1er janvier au matin frères et sœurs. Il m'a attrapé dans ma chambre, il m'a parlé Il m'a dit commence à faire des programmes de réveil <rire> Comment ça et qu'est-ce qu'il m'a euh, comment, qu qu il dit Il m'a dit et ma gloire va descendre C'est ce qu'il m'a dit <rire> Frère pendant plus d'une de demi-heure dans ma chambre j'étais fermé je faisais les 100 pas dans ma chambre parce qu'il me parlait. Je vous dis, il m'avait saisi dans, dans, dans mon esprit. C'était terrible. Et il me donnait les comme ça. Ta, ta, ta, ta, ta. Et je descends, Et je. Ma gloire descendra, il m'a dit. Et frère, quand on a commencé, frère, on a. Frère, mais je vous dis la vérité. Il n'a pas menti. Il ne peut pas mentir. Frère, on a, on a vu des, des guérisons, des délivrances, des baptêmes, les démons qui.. Oh là là là là, c'est terrible, frère. Oh là là. Pendant presque plus d'un an, tous les samedis, conférences. Frère, je vous dis la vérité Même moi, je dit, je ne suis pas capable Seigneur, je ne suis pas capable, frère C'était trop gros Je vous dis, c'était trop gros Pour moi, c'était impossible de faire ça Impossible <rire> Mais je vous dis la vérité Le Seigneur, il va t'attraper Au moment où tu ne t'y attends même pas Il va t'attraper comme ça Voilà que Je, je veux de toi, ma fille, ma, ma fille, fais ça pour moi, ma fille Je te dis la vérité Je te dis la vérité Tu seras choqué vous voyez Et le Seigneur m'a donné, donné des frères et sœurs avec qui ce travail devait se faire. Jusqu'aujourd'hui, au oh, ben, on, on, ça se fait. On, on, continue, on continue le travail. Voilà, dans la mission, etc. Mais là on attend, on, on se laisse conduire. Vous voyez, On ne on veut pas faire pour faire. Ce n'est pas intéressant. Quelqu'un me, quelqu me demandait, mais quand tu, quand, tu fais ta, fais ta quand tu fais un programme, quand est-ce que tu fais un programme J'ai dit ma soeur, pour l'instant, voilà. Frère, on attend le temps du On attend le feu vert. On ne veut pas faire des programmes pour faire des programmes. Ce n'est pas intéressant. Il faut que le Seigneur nous dise clair. J'aime ça, moi. J'aime qu'elle me dise clairement quelque chose comme ça, là. Quand tu le fais, là, frère... Le... Oh, là, là, là, là, là, là, là. Frère, je ne je je veux, je veux pas faire les choses pour faire. Mes amis, voilà un secret magnifique dans une vision. Ne pas faire pour faire parce qu'on croit que le Seigneur, il va, il va... Comme il a dit déjà, ben, mon ami, il faut être comme Gédéon. Gédéon l'a répété plusieurs fois au Seigneur. Seigneur est -ce que, est-ce que, est que... Frère, il faut être attentif moi quand il me dit tac, frère, je force direct boum. Parce qu'il il sait pourquoi il faut faire ça. Il, y a, il y a, et en fait dans la vision du Seigneur, il y a les fruits. Comment c'est on qu'une vision du Seigneur, eh ben il y a des fruits qui vont avec. Ah oui, les fruits, c'est quoi les fruits eh ben les fruits c'est quoi eh ben la vie, des délivrances, des conversions, des baptêmes, des, des gens qui se qui sont restaurés, des foyers restaurés, des frères, des gens touchés ta vie. Comment dire bah En fait, tu seras de plus en plus combattu toi aussi Plus tu vas porter du fruit, frère Plus tu auras des combats Mais tu ne peux même pas t'imaginer Des attaques, des combats Ça va secouer, pourquoi Parce que bah, l'arbre que tu es Est en train de grandir, mes amis Je vous dis la vérité Et plus l'arbre grandit Plus bah, bah, les gens vont vouloir les, les, les, les, Jeter des cailloux dessus Pour récupérer les fruits Tu vois, tu ça va être des gros cailloux <rire> La vision de Yeshua et d'abord rejeter, mes amis. Rejeter. On dit, mais il se prend pour qui Elle se prend pour qui Pour faire un bateau, un arche, mais, mais il est malade. <rire> Avec quelle capacité va-t-il construire, va construire ce bateau C'est ce qu'on a dû dire à Noé. Oui. On a dû l'insulter, mes amis. Mais Noé, là, il était dans l'assurance parce qu'il savait que Yahweh l'avait parlé. Quand Yahweh te parle, et tu sais que c'est lui qui t'a parlé, mon ami, fonce, fais le travail. Alléluia. Il est temps de faire le travail. Il est temps de fermer les oreilles. Il est temps que tu t'occupes du travail que tu as reçu du Seigneur. Parce qu'il y a des âmes à libérer. Il y a des foyers à libérer. Il est temps d'écouter Yeshua, Église. Alléluia. Waouh. Est-ce que... Oui, il faut... Hein, C'est le temps de marcher pour Yeshua. C'est le temps de marcher avec Elohim. Parce que Noé marchait avec Elohim. Vous comprenez Vous voyez Alléluia. Waouh, alléluia Waouh, waouh, waouh, waouh wow, wow. Tu vois, agis sur la parole Agis sur la parole de Yahweh Dans tout ce qui va te demander Et tu réussiras Et tu porteras du fruit Et tu verras le Saint-Esprit opérer Des choses glorieuses Alléluia Waouh, et je crois que ce soir, des vies sont libérées, des visionnaires sont, sont, comment dit, sont réveillés, des visionnettes pour les femmes sont réveillées. Au nom de Yeshua, Père de gloire, merci Père pour les visions que tu réveilles, les visions que tu restaures, ton armée que tu restaures. Là, Papa, beaucoup Papa avait abandonné la vision que tu as donnée, Papa, puisse de nouveau se réveiller, puisse de nouveau Papa se mettre debout et avancer et marcher avec ton esprit. Au nom de Yeshua, Alléluia. Waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh Hallelujah Mes amis Voyez, c'est magnifique mes amis, magnifique Tu vois, verset 15 Tu feras une fenêtre à l'arche et tu l'acheveras une coudée plus haut Tu mettras la porte de l'arche sur le côté Et tu feras un étage inférieur, un deuxième et un troisième Voyez, voilà la vision qu'il reçoit C'est-à-dire que toute sa vie là, le Seigneur le conduisait Voilà, bas la fenêtre plus bas, là-bas, l'escalier c'est-à-dire que toute ta vie là, le Seigneur va te conduire dans la vision qu'il t'a donnée Pourquoi? Pour que des âmes soient sauvées mes amis Tu vois? Ouais, le Seigneur a sauvé les animaux dedans Les animaux, vous hein, voyez? Les animaux ont été sauvés Sa famille a été sauvée Tu vois? Et Yahweh, au verset, chapitre euh, Genèse 7 Yahweh, Dianoua, entre toi et toute ta famille Dans l'âge, car je t'ai vu juste Face à moi parmi cette génération. Tu prends de tout le bétail pur, voilà, sept par sept, le mal de la femme, c'est-à-dire que le Seigneur a sauvé les animaux dedans. Voyez, Voyez? C'est-à-dire que la vision que tu, as, tu vas recevoir, ça va sauver les animaux. <rire> les gens qui étaient dans le péché vont devenir saints grâce au sang de Yeshua qui a coulé sur la croix et ils vont entrer dans l'arche. C'est-à-dire que le Seigneur est venu sauver tout le monde. Tous les pécheurs, tous les impies. Le Seigneur veut les sauver, frère. Comme nous autres, on était impies, comme pas possible. Il nous a sauvés C'est-à-dire que le Seigneur veut sauver toute la terre Vous voyez Le Seigneur appelle tous les hommes à la repentance Pas un seul homme, pas deux hommes Tous les hommes Parce qu'il veut que tous les hommes parviennent au salut Alléluia, au salut Waouh Vous voyez, les animaux ont été sauvés, tout ça Voilà Et après, au bon, verset, comment dire Elle a pu tomber sur la terre, verset 12 Le jugement a commencé, mes amis Vous voyez donc, Noé, s'il n'avait pas fait cette tâche, eh ben il aurait été dans la désobéissance et il serait passé à côté et il aurait même pu périr. Vrai que, frères et sœurs, je vous dis, c'est terrible. Hein. que, on va prendre un passage aussi qui, le, qui en parle un peu, là, de, de, de, de ça. Dans... Euh, dans... Tac, tac, tac, tac, tac. Tac, tac, tac, tac, tac. Dans Proverbe 29, verset 18. Lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple s'abandonne au désordre. C'est-à-dire qu'il n'y pas de vision... C'est le chaos, mes amis. C'est le désordre. Mais quand une vision là, tu travailles dedans. Tu même dans tes... projets. Le fond a partagé par rapport à l'entrepreneuriat. Je bénis le Seigneur, ça a encouragé beaucoup de personnes. Je bénis Yeshua. Et ça plusieurs jours, il m'avait parlé de ça, de parler de ça. Mais bon, je n'avais pas forcément pris, pris attention. Mais il m'a repoussé à parler de ça. Et euh, donc voilà. Et, euh, et, et, et louis le Seigneur, eh ben, il peut te... Il peut te conduire ainsi. Il peut te conduire à... Comment dire il peut te conduire à, à, à, comment dire, à faire une vision, faire un travail, à travailler pour sa gloire. Et, euh, et c'est merveilleux, frères et sœurs, c'est merveilleux. Vous voyez C'est merveilleux. Et oui, et euh, je crois que beaucoup étaient choqués de... Ils ne pensaient pas qu'ils pouvaient, comment dire, euh, faire de l'entrepreneuriat, tout ça. Euh, oui, c'est possible, frère et sœurs, le Seigneur peut pousser quelqu'un à, à, à entreprendre, bien sûr. Vous voyez et c'est pourquoi derrière, donc, la vision que tu as reçue au niveau de l'œuvre, le salut, au niveau même entrepreneuriat, en tout ce que tu as pu recevoir, en fait, c'est lié, en fait, toute ta vie là. En fait, un chrétien n'est pas au chômage, un chrétien n'est pas oisif. Un chrétien, eh bien, le ciel lui parle, le ciel lui donne des choses à faire, en fait, tout au long de sa vie. Vous voyez Et c'est différent de, de, des chrétiens qui veulent eux-mêmes faire quelque chose que le ciel ne leur a pas dit. Il y a des chrétiens comme ça, ils veulent à tout prix faire une œuvre, en fait, c'est. En fait, c'est eux-mêmes qui se recommandent. Or, la vision qu'elle vient, ben, c'est le Seigneur lui-même qui t'appelle, qui t'envoie quelque part et te dit fais ça. Tu vois, c'est le Seigneur. Tu vois. Et on le voit aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se lèvent. Et, euh, et aujourd'hui, ben, c'est pas le message qui est prêché, n'est pas l'évangile véritable qui est prêché. Tu vois, Vous voyez. C'est un, un autre évangile, un autre message. Vous voyez. Hallelujah. En tout cas, frères et sœurs, voilà ce, ce, ce, ce partage. Soyez encouragé dans la vision que tu as reçue, voyez, elle va durer des années toute ta vie, donc en fait malgré toi tu vas travailler, tu vas travailler, tu vas travailler, tu vas travailler parce que ben, nous ne sommes pas appelés à dormir, un chrétien n'est pas appelé à dormir, il est appelé à marquer sa génération à travers avec le Seigneur parce que le Seigneur lui a donné un travail à faire et le travail que tu vas faire pour le Seigneur va porter du fruit. Tu vas laisser des traces, laisser un impact, laisser quelque chose, un héritage qui va toucher d'autres personnes et d'autres personnes vont rentrer dedans et travailler aussi. Et si je vous dis, ça finit jamais en fait. Vous voyez Nous sommes un peuple visionnaire. Vous voyez Alléluia. Donc les sœurs les aussi, vous êtes des visionnettes, visionnettes. J'aime bien dire des mots pour les sœurs, visionnettes. Donc tu as reçu un travail pour faire pour, le, pour faire pour le Seigneur. Il faut le faire ma sœur, tu comprends il faut que, faut que, je vous une parenthèse aussi. On dit les femmes, ceci, les femmes, cela, ne doivent pas prêcher, ne doivent pas tâter. On ne parle pas de, il ne faut pas qu'elles évangélisent et apportent la parole. On parle de diriger. Une femme n'est pas appelée à diriger, mais une femme a reçu des choses à faire pour le Seigneur. La femme a beaucoup été écrasée, la femme est beaucoup écrasée et on pense qu'elle elle sert à faire des enfants, elle sert reste rester à la maison. Une femme, le Seigneur peut lui parler aussi et lui donner un travail à faire pour le royaume des cieux, mes amis. Voyez Alléluia et ça peut être plein de choses, vous voyez C'est pas que quelque chose, ça peut être plein de choses Qu'une femme peut recevoir à faire Qui va glorifier Yeshua Le Seigneur peut l'envoyer prêcher, l'envoyer Crier, évangéliser, l'envoyer s'occuper des gens l'envoyer faire. Mes amis, il y a tellement de choses Que le Seigneur peut donner à... En fait, il est limité Il y a tellement de choses que le Seigneur peut donner à quelqu'un à faire, mes amis terrible Même dans ton entreprise, ce sera pour la gloire du Seigneur Ce sera pour que, pour que l'évangile Soit annoncé aussi, vous voyez donc tout ce qu'on reçoit de Yeshua C'est pour que sa gloire éclate Mes amis, vous comprenez C'est pour que son royaume, mes amis Puisse avancer Alléluia Donc voilà frères et sœurs que, que le Seigneur vous bénisse, nous bénisse Priez pour moi, priez pour nous Prions les uns pour les autres Que le Seigneur, le Seigneur puisse, nous, nous, puisse nous garder Dans la vérité frères et sœurs Dans la sainteté, l'honnêteté La vérité au nom puissant De Yeshua de Nazareth Soyez bénis frères et sœurs, et euh, à très bientôt, que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie. Amen.